La compassion, sans doute une des vertus les plus humaines comme ne le montre l'excellent Devilman Crybaby. Akira Fudo est un exemple de compassion. Il ne pleure pas pour lui mais pour les autres. Je dirais même qu'il va au-delà de la compassion. Mais c'est quoi la compassion C'est pas juste avoir de la pitié pour autrui. La compassion est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et est poussé et remédié. D'où le besoin de ce mot ainsi que celui d'empathie. La compassion revient à ressentir la souffrance de l'autre animée d'une intention d'amour. Faut que je parle de Tokyo Ghoul. Tout simplement la compassion est ce que j'ai ressenti devant Tokyo Ghoul, j'ai compris Kaneki, j'avais mal pour Kaneki, j'ai détesté Kaneki. La compassion ne s'applique pas qu'aux humains, la preuve j'en ai eu pour un personnage fictif, c'est ça que j'aime dans Tokyo Ghoul. Mauvaise adaptation ou pas Intéressant. C'est clairement pas un chef d'oeuvre, mais quand on se laisse transporter et qu'on se dit après coup, waouh, on peut qualifier un anime de bon, très bon, excellent. C'est un sujet intéressant, j'aime parler d'animes connus et très controversés, surtout quand moi je les aime, ça serait pas intéressant sinon. Je vais me faire un plaisir d'essayer de démonter Internet. Exo, aujourd'hui on va parler de Tokyo Ghoul. Je dois vous parler de Tokyo Ghoul. J'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour cet animé. Déjà quand il passait sur Game One je changeais de chaîne. Récemment je savais pas trop quoi regarder. D'ailleurs ce qui est bizarre vu le nombre d'animés qui existent. Mais bref, j'ai commencé l'animé de Tokyo Ghoul. Grosse claque. J'étais pas prêt. Je me suis fait toute la saison 1 en une soirée. Qu'est-ce que j'en ai pensé On peut dire que j'ai apprécié. Non, plus sérieusement c'était parfait. Intensité, émotion, OST, humour, cliché mais cool et combat de malade. Bordel, tout y était. Je considère Tokugul comme le missionnaire de par excellence. Et me parle pas de Death Note parce que je vais te buter. Mais je pensais pas chez toi. Fais de Miaou. ma lumière. Fais gaffe à ta monétisation. Mais je monétise pas. Ah. Puis vient la saison 2. La saison 2. Je vais pas te mentir, c'est chiant. Your name... Et je pense avoir une bonne transition pour commencer la vidéo du coup. Allez go. Premièrement, Tokyo Ghoul saison 1 est assez bon et peu critiqué, donc c'est pas vraiment intéressant d'en parler ici. En revanche, c'est pas trop le cas de la saison 2. L'argument qui revient le plus souvent est que Kaneki rejoint l'ennemi pour protéger ses amis. Alors ok, c'est bizarre, mais Ken a fait ça pour devenir plus fort. Et là tu vas me sortir que dans le manga, il reste à l'antique et il devient au moins aussi fort et t'as raison. Mais tu vois pas qu'il y a un petit souci dans l'anime, Kaneki a vraiment l'occasion de se battre et de s'habituer à ses kagounés, alors que dans le manga, il s'entraîne avec son groupe de ghouls. Un combat à mort et un combat d'entraînement, c'est pas pareil. Après, je suis pas en train de te dire que c'est moins efficace, juste que c'est un choix normal d'aller chez l'ennemi si tu peux avoir de la vraie fight, d'autant plus que j'imagine qu'en rejoignant Laogiri, il a accès à pas mal d'infos. Mais je vais pas trop m'avancer, je trouve juste que cracher sur l'anime à cause de ça en hurlant que c'est incohérent, c'est pas forcément bien, même si c'est simple à faire. Mais aussi tes contre-arguments en commentaire, parce que c'est intéressant. Le deuxième point qui revient souvent est, pourquoi faire mourir idée. Je sais pas, en revanche j'ai hâte de voir si l'adaptation de Tokyo Ghoul Rue va se baser sur le manga ou sur l'anime. Je pense vous faire une vidéo sur Tokyo Ghoul Rue quand j'aurai rattrapé le manga et que j'aurai vu l'anime. Très bien maintenant que j'ai vite fait parler de Tokyo Ghoul Racine Carrée 2A, d'ailleurs c'est qui qui a choisi ce nom Je vais te parler d'un truc qui m'irrite, la comparaison Parasite Tokyo Ghoul. Pour te démontrer que c'est pas pareil, je vais te parler de Tokyo Ghoul, parce que j'ai encore rien dit pour le moment. Tokugoul est très simplement la confrontation entre deux espèces. Celle qui nous intéresse, les ghouls, des humains surpuissants grâce à leurs tentacules, ailes, chelous, tout ce que tu veux, leur force surhumaine et au bon de 3 mètres. Et l'autre est très simplement, ben, nous. Les humains refusent d'accepter les ghouls et veulent les exterminer. Ça se comprend car j'ai pas précisé que les ghouls ne peuvent se nourrir que d'humains. On peut donc comprendre que les humains craignent les ghouls, sauf que c'est plus profond que ça. Les ghouls veulent pouvoir cohabiter avec les humains en se nourrissant uniquement de cadavres récents. Mais les humains, eux, n'en ont absolument rien à faire. Ils ne voient les ghouls que comme des êtres cruels et mauvais, sans émotion. Ainsi, les humains tuent toutes les ghouls sans faire de distinction. Ces comportements envers les ghouls (meurtre, torture, etc.) créent des ghouls dangereuses, obnubilées par le meurtre d'humains. Aussi, certaines ghouls mangent beaucoup ou tuent pour le plaisir. Les humains ont donc raison de se défendre contre elles. Cependant, comme je l'ai dit, ils tuent toutes les ghouls sans faire de distinction, ce qui ne leur donne pas forcément raison, car les ghouls ressentent les mêmes choses que les humains. Ainsi, tuer la mère d'une jeune goule qui n'a rien demandé est un acte cruel. Maintenant, tu comprends que ni les humains ni les ghouls n'ont raison ou n'ont tort, il n'y a pas de gentils ou de méchants, même si on aurait plutôt tendance à se mettre du côté des ghouls parce que, ah oh là là, les inspecteurs ils sont pas gentils. Bref, Tokyo Ghoul n'est absolument pas manichéen et aborde de façon brillante des thématiques morales et montre qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, ni même avoir de préjugés. On nous montre aussi que se mettre en couple pour survivre peut fonctionner, et même sauver d'autres personnes. Mais bref, revenons au sujet de base. Parasite ne ressemble pas à Tokyo Ghoul. Les deux personnages principaux n'ont pas grand chose en commun, mis à part le fait qu'ils perdent leur humanité petit à petit. Les deux univers sont bien différents, la violence n'est pas abordée de la même façon. Les ghouls et les parasites sont des créatures très différentes, et je pense que comparer Kiseju à Tokyo Ghoul revient à comparer Naruto et Dragon Ball. C'est-à-dire qu'il y a vite fait de l'inspiration, mais c'est pas pareil, bordel. Wow, ce fut long et chiant, mais j'espère avoir été clair et avoir mis tout le monde d'accord à ce sujet. Bref, maintenant je vais essayer de répondre à deux questions. chef d'œuvre ou pas, et manga ou anime. C'est parti. Chef doeuvre ou pas j'ai déjà dit non en début de vidéo, mais pourquoi Un chef d'oeuvre est une œuvre très remarquable, parfaite. C'est pas le cas de Tokyo Ghoul. Il est trop tôt pour le considérer comme tel, car Tokyo Ghoul n'est pas encore fini. Mais bon, c'est pas la seule raison, car par exemple GTO est un chef dœuvre même sans être fini. Sauf que j'ai beaucoup plus de mal à affirmer ça pour Tokyo Ghoul, car... Bah euh... ben, je sais pas. Alors cette question n'a pas vraiment de réponse. C'est très bon, mais dois-je vous rappeler ce qui se disait sur Naruto avant sa fin D'ailleurs on en reparlera. Actuellement je ne peux pas vous répondre oui ou non. Voilà. Ensuite se pose la question manga ou anime. Je pense que je préfère largement le manga. Les personnages sont mieux écrits, mieux gérés et plus développés aussi c'est important. On a beaucoup plus de détails, les flashbacks sont intéressants et il y en a juste assez. Mais je me suis posé une question. Doctor Who faisait partie de mes animés préférés avant que je lise le manga. Mais pourquoi Je trouvais l'anime cool et sympa et c'est toujours le cas. Mais maintenant j'ai goûté au manga et l'anime me paraît vide, trop léger. Il manque de détails, il manque de croustillant. il manque de Kaneki Badass, ça manque de quelque chose. Bref, la mine de Tokyo Ghoul est cool, mais bordel, c'est pas au niveau du manga. Et je dis ça sans l'avoir tout à fait fini. Je peux te dire que Rekma Mine Hype folle pour le tome 14. Le manga est vraiment différent et vraiment bon. Il mérite son succès, lui. Chaque année, plus de 100 000 personnes passent à côté de Tonten Iwarao pour regarder Tokyo Ghoul Racine Carrée 2A. Soutenez-les. Je suis encore un amateur de Tokyo Ghoul et je trouve que cette vidéo est assez incomplète. J'ai plus ou moins donné mes arguments contre les critiques les plus fréquentes, mais il manque un truc. L'avis d'un vrai fan de Tokyo Ghoul. Tu te doutes que j'ai ça en stock. Tokyo Ghoul, un chef dœuvre ou pas, c'est une question que je me pose souvent. Et j'ai enfin trouvé une réponse. Je pense que Tokyo Ghoul n'est pas vraiment un chef dœuvre car tout n'est pas parfait dans l'animé ou même le manga. Pourquoi je dis ça On va prendre cas par cas. D'abord commençons par l'animé, si on prend l'événement où Kaneki rejoint Laogiri pour protéger l'antique, bah ce choix n'est pas vraiment intelligent, car rejoindre l'ennemi pour protéger ceux qu'il aime, c'est un peu con, et il peut les protéger d'une autre manière, c'est d'une part pour ça que l'animé est assez critiqué, c'est à cause de ce gros détail. Dans le manga, le choix de Kaneki diffère de l'animé, après qu'il se soit fait torturer par Dizan, il ne va pas rejoindre Laogiri, mais il va créer son groupe de ghouls, on va le suivre lui et son groupe jusqu'au combat CCG antique Après je peux pas te dire que si le manga peut être un chef d'oeuvre ou non car j'ai loupé quelques tomes. Mais ce qui est sûr c'est que beaucoup plus de monde apprécie le manga car il est tout simplement plus cohérent que l'animé. Mais après si Studio Perro avait à bien adapté le manga il serait déjà mieux et moins cohérent et je pense que si ça avait été le cas, l'animé aurait été meilleur que le manga pour son adaptation avec des moments d'autant plus badass grâce à l'animation. Personnellement je pourrais dire que j'ai bien apprécié l'animé mais pas dans son intégralité mais globalement c'était plutôt bon. Histoire touchante, on y suit le jeune Kaneki qui devient une Ghoul et essaie de s'intégrer à sa nouvelle vie de Ghoul, on va vivre avec lui ses hauts et ses bas, les décisions qu'il va prendre, et ses choix. L'univers de Tokyo Ghoul est juste super avec l'enjeu de survie du côté des Ghouls mais aussi du CCG, les combats, les OST, les openings, bon l'opening en question, nous rentre dans la tête. yo. Oh doucement. Globalement l'anime est très bon mais pas parfait, Tokyo Ghoul manga ou anime revient à poser la question manga ou anime. Car tout dépend des goûts, l'animé, bien que différent du manga, est moins bien écrit et très bon. Il y a de fortes chances que vous passiez un très bon moment devant. Pour clore cette vidéo, je voulais votre avis. Alors j'ai demandé sur Twitter. D'ailleurs, suis-moi, regarde ce que t'as raté. C'est en description. Oui, je disais que je vous ai demandé sur Twitter si vous aimiez l'animé de Tokyo Ghoul. C'était un sondage auquel on pouvait répondre par oui, non ou encore le manga est mieux. Le manga est mieux à gagner suivi de oui, et enfin non qui a quand même reçu 25% des votes sur 32. Intéressant, en gros, ruez vous sur le manga car vous n'aimerez sûrement pas l'animer, sauf si vous avez décidé de ne pas lire le manga. Et surtout, ne multipliez jamais Tokyo cool par Racine Carrée de A. Ciao les gars